C'est la deuxième édition partie 2, puisque nous avions déjà eu une séance la semaine dernière, jeudi dernier. Euh, pour vous présenter le principe d'expérience de thèse, je vais de suite laisser la parole à Héloïse Girard. Héloïse travaille au service d'accompagnement à la recherche de la BU. Parole à Héloïse, du coup. Euh, bonjour tout le monde, merci d'être venue aujourd'hui pour Expérience de thèse. Donc, expérience de thèse, c'est un événement que l'on fait en collaboration avec la direction de la recherche et des études doctorales, la DRED, de l'Université Paris-Nanterre. Elle euh, s'organise donc en session d'une heure où des doctorants présentent leur travail en 5 minutes, suivi d'un temps d'échange avec la salle d'environ dix minutes. Euh, le but de cet événement est vraiment de valoriser de faire connaître donc, la recherche doctorale de l'Université Paris-Nanterre. Dans toute sa richesse et sa diversité, d'accompagner aussi pédagogiquement les doctorants, puisque en amont de cet événement, ils suivent une formation à la prise de parole en public. Donc, Enfants Expériences de thèse est un projet qui s'inscrit dans une dynamique de diffusion de la recherche, des savoirs et dans le dialogue entre les sciences et la société. aujourd'hui, nous avons trois doctorants qui viennent présenter leur, leur sujet pendant 5 minutes et ensuite vous pourrez échanger avec eux sur, tant sur leur sujet que sur qu'est-ce que c'est que la vie de, de doctorant. Voilà, toutes les questions sont bien sûr les bienvenues. Euh, donc Sans plus attendre, nous accueillons Gibril Zerbo, dont, euh, spécialiste en économie et dont le sujet est la gestion euh, des risques de catastrophes naturelles, prévention et assurance. Okay. Bonjour à tous, je m'appelle Zergo Gibril et je vous présente mon sujet de recherche qui porte sur la gestion des risques des catastrophes naturelles, prévention et assurance. C'est un sujet qui me passionne beaucoup, un sujet d'actualité qui vous concerne tous dont ses conséquences menacent la vie des millions de personnes à travers le monde. J'imagine que vous avez déjà pu voir à la télévision, sur les réseaux sociaux ou entendu parler dans les médias des catastrophes naturelles. Ce sont par exemple des épisodes de sécheresse causés essentiellement par le manque de pluie, des températures élevées qui détruisent les récoltes, qui entraînent une baisse des niveaux d'eau ou encore des inondations liées essentiellement par des fortes pluies. Le débordement de cours d'eau qui entraîne une destruction des maisons, des routes, des biens matériels et entraîne des fois malheureusement des pertes d'amis humains. C'est à la suite de cette situation que l'État et les entreprises d'assurance interviennent pour trouver des moyens dans le but de prendre en charge les personnes blessées et compenser les pertes financières. C'est ce que l'on appelle c'est ce que l'on appelle en termes économiques mécanisme de gestion. Alors, où se trouve donc le problème C'est que malgré cette intervention de l'État et des compagnies d'assurance, la partie des pertes non assurées reste très importante, ce qui est très problématique. D'où ma préoccupation centrale dans ce sujet de recherche qui consiste à répondre à la question comment peut-on améliorer les outils de gestion des risques naturels en impliquant plus la population. Mon objectif c'est d'amener chacun de vous à prendre une assurance contre ces risques naturels. Et si un jour l'un d'entre vous se retrouve dans la situation dont je ne vous souhaite d'ailleurs pas, que vous puissiez être remboursé à la hauteur de vos pertes. Pour atteindre cet objectif, je vais utiliser deux méthodes qui se complètent. La première, elle sera plus théorique et consiste à comprendre les choix des individus entre eux. Demande d'assurance et de prévention en présence du risque et d'ambiguïté. Alors, quand on nous parle d'assurance, on parle d'assurance lorsque, par exemple, vous payez un certain montant d'assurance, un certain montant d'argent à une entreprise d'assurance et qui va décider de vous rembourser lorsque vous subissez des pertes. Et la prévention, c'est par exemple lorsque vous déménagez d'une zone où il y a beaucoup plus d'inondations vers une zone où il y en a moins et le risque ici correspond à une situation où vous avez toutes les informations. Je prends un exemple. Si je décide de jeter une pièce de monnaie, donc vous savez exactement que j'ai une chance sur deux d'obtenir pile ou face. Alors que l'ambiguïté quant à elle, correspond à une situation où vous n'avez pas toutes les informations. Imaginons une urne déposée devant vous contenant au total 20 boules noires et blanche. Et je vous demande de parier sur le tirage d'une boule noire. À ce niveau, vous serez réticents. Pourquoi Parce que vous ne connaissez pas combien y a-t-il de boules noires contenues initialement dans l'urne. En ce qui concerne ma deuxième méthode, il s'agira d'une étude expérimentale qui se déroulera au Burkina Faso auprès des participants, à l'aide d'un questionnaire que moi-même j'ai élaboré en ligne grâce aux outils T'inquiète, ces participants seront dans une salle informatique pour répondre à un certain nombre de questions. Par exemple, je leur demanderai quel montant d'argent êtes-vous prêt à payer au maximum pour vous protéger contre l'inondation de votre maison, la destruction de votre champ de maïs par la sécheresse, l'incendie ou le voile de votre voiture. Le but ici est de savoir si ces participants préféreront payer davantage d'argent ou moins pour les risques de vol ou d'incendie de voiture que pour les risques d'inondation et de voiture. Une fois que j'aurai toutes ces informations, je pourrai donc expliquer la différence dans le montant de paiement par les émotions, le contexte, l'origine de la perte et bien d'autres. À la suite de cette expérience dont je vous dont je vous ai parlé, je vais pouvoir trouver le moyen, le meilleur moyen, pour pouvoir encourager les individus à augmenter leur demande d'assurance et de prévention contre le service de catastrophes naturelles. À ce sujet, je vais comparer le fait de deux outils, que sont les récompenses financières et les récompenses non financières. L'idée est de voir par exemple si les individus préféreront avoir de la subvention avoir des conseils pour être encouragés à augmenter leur demandes de prévention et d'assurance contre les risques de catastrophes naturelles. À ce sujet, je vous invite tous à vous impliquer dans la gestion des risques de catastrophes naturelles. Je vous remercie de votre attention. Je me demandais, toi, c'est quel, quel, sur quelle géographie que tu travailles Est-ce que tu travailles sur la France ou est-ce que tu as quelque chose à l'international Et aussi, quel, pardon, parce que moi je suis d'une discipline historique, et donc c'est question, est-ce que tu, te, tu le fais sur ce qui se passe actuellement ou est-ce que tu regardes un peu euh, différentes chronologies Ok, je vous remercie pour votre question. En ce qui concerne l'aspect géographique, bon, ce n'est pas encore bien défini, mais je peux voir étendre mon sujet de recherche au pays en voie de développement. Pourquoi Parce que bon, quand on regarde les chiffres, donc, cela prend également compte votre question de chronologie, ou du que la question des catastrophes naturelles, bon, c'est la question... C'est des questions qui prennent des allées, il faut remonter, remonter. Donc, en regardant tous euh, ces chiffres, j'ai remarqué bon, que bon, si je prends le cas spécifique du Burkina Faso, donc, les épisodes de sécheresse et d'inondations sont très fréquents. Et cela donc, entraîne pas mal de conséquences sur, à tous les niveaux. Pourtant, euh, l'agriculture et les débats, donc, sont effectivement très touchés par ces questions de catastrophes naturel qui constitue déjà la locomotive de développement, donc la puis, qui constitue environ 29 à 31% des produits intégrés de donc, Malgré même ces effets négatifs, on a remarqué que depuis des décennies, le pays a du mal à adopter des stratégies efficaces de prévention et de Donc, En un mot, je prévois ce sujet au pays en voie de développement. Mais sans oublier également ce qui se passe notamment dans les pays développés, pour voir aussi quelles sont les stratégies également qui ont été mises en œuvre. Le... Merci pour votre question. Ici, si je n'ai pas pris l'assurance plutôt que prévention. Déjà, les deux outils constituent ma méthode de gestion des risques naturels assurance et prévention. Donc, ce sont les deux outils que j'utilise. L'idée, c'est de voir avant tout est-ce que les individus préfèrent l'assurance à la prévention ou de la prévention à l'assurance, en fonction donc de ce qu'ils ressentent. Donc, ce qu'on appelle leur attitude vis-à-vis du risque dont je vous ai expliqué, et vis-à-vis -vis, de l'ambiguïté. Donc, une fois que l'on aura compris le comportement donc, des individus face à ces deux risques, on pourra maintenant adapter voilà, ce qui leur convient en termes d'assurance. Sinon, je n'ai pas choisi l'assurance au détriment de la prévention. Bonjour et merci pour la présentation. Ma question euh, se situe par rapport au Burkina. Est-ce que la méthode d'enquête que vous avez opté pour faire est adaptée au contexte burkinabé Est-ce que ça ne serait pas mieux d'opter pour une enquête euh, pas informatique au regard du contexte okay. <rire> Ok, merci pour ta question et ta suggestion à l'appui. Bon, initialement, il était prévu une étude auprès des agriculteurs et aussi au sein des zones inondables. Mais ces derniers temps, bon, si on suit bien l'actualité, au burkina Faso, il y a trop de risques d'insécurité. Donc, pour minimiser ces risques, j'ai préféré opter pour une étude expérimentale bon, qui va se dérouler en laboratoire. Mais je prévois aussi, bon, si possible, bon, ce n'est pas encore actif, mais j'essaie de voir euh, si je pourrais construire un questionnaire et par exemple envoyer directement bon, par mail bon, sur les réseaux sociaux voilà, à ma population cible. Merci. vous déplacer euh, au Burkina Faso, voire dans d'autres pays. Alors, je commence par votre dernière question. Financer ma recherche, c'est grâce à une bouche euh, du gouvernement du Burkina Faso. Donc, c'est ce gouvernement qui finance mes recherches doctorales. Alors, revenons sur votre première question quant au ciblage de, de la population. Quoi. C'est ce que bon, l'autre venait de dire en termes de ma deuxième option qui n'est pas encore actée pour cibler la population. Mais l'expérience en laboratoire, ça sert principalement des étudiants. Donc, ces étudiants bon, connaissent bien le contexte burkinabé ils, ils sont en mesure de prendre des décisions bien précises dans ces contextes contrôlé C'est trop tôt pour répondre à cette question, mais ce que je peux vous dire, c'est que le questionnaire a été élaboré en ligne, c'est l'outil que l'on appelle et Donc j'ai finalisé ça hier, et puis j'ai envoyé même à ma directrice de thèse hier dans la soirée. Et avec elle, on va essayer de discuter, est-ce qu'il y a des choses à revoir il y a des choses à améliorer, il y a des choses à extraire, bon, pour rendre davantage compréhensif. En ce qui concerne le traitement des données, je n'ai pas encore d'idée sur ça. Mais pour vous dire déjà quelle est la variable principale, bon, autrement dit, la variable d'intérêt, donc euh, la disponibilité maximale donc, à payer. Par exemple, pour vous, quel montant êtes-vous prêt à payer au maximum pour vous protéger protéger bon, en cas d'inondation de votre maison, vol, de voiture, annulation de voyage, etc. etc. Donc, c'est ça la variable d'intérêt. Et l'idée maintenant, c'est de voir eh, quels sont les facteurs qui peuvent influencer. Cette variable. On suppose que cette disponibilité maximale va varier entre les individus. Donc, l'idée ici, c'est de voir quels sont les facteurs qui peuvent influencer par exemple les émotions, l'origine de votre bien selon que vous avez l'acheter ou selon que vous a offert gratuitement ou aussi le contexte du bien. Est-ce que vous allez adapter euh, votre expérience selon les différentes couches sociales ou est-ce que vous allez essayer de rester le plus neutre possible euh, malgré euh, la différence peut-être euh, entre les moyens, entre les familles, euh, sur les choses, les situations financières Si je comprends votre bien votre question, vous demandez si l'expérience sera adaptée à une couche sociale. Bon, je ne comprends pas. Question, mais je vais essayer quand même de la répondre. Bon, dans mon questionnaire, il faut savoir qu'il y a plusieurs parties. Bon, il y a une première partie que le... j'ai notée, variables sociaux et démographiques. Donc c'est pour voir bon, par exemple le bon, sexe l'individu, l'âge et son revenu, bon, en gros sa catégorie sociale et professionnelle, ainsi de suite, ainsi de suite. Et aussi en euh, deuxième partie, je vais prendre en compte les traits des personnalités. Bon qui auront pour intérêt de mesurer donc euh, l'émotion de l'individu. Et ensuite on va tomber maintenant dans le cas des, des, des assurances contre différents risques que je viens de citer. Et en de position, il y aura également des questions pour mesurer maintenant l'attitude vis-à-vis du risque, est-ce que c'est un individu qui aime prendre du risque ou qui ne pas prendre du risque, etc. etc. Et aussi euh, ses préférences dans le temps pour est-ce que c'est un individu qui est un ou bien c'est un individu qui n'est pas pachin? Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, sinon vous pouvez la reformuler à nouveau. Euh, si, si, c'est très bien, merci. D'accord, je vous remercie. On va passer à la suite des internements. Euh, donc, on va accueillir Quentin euh, Petit-Aditual, spécialiste en histoire de l'art. Et qui va nous parler, donc son sujet de thèse est entre activisme et imaginaire les représentations d'un troisième genre de la fin des années 60 à nos jours donc c'est un sujet radicalement différent Alors excusez-moi, je vais m'asseoir parce que je suis très fatigué et un petit peu fainéant sur les bords et, et en plus de ça, j'ai très mal fait mes devoirs parce que je ne vends pas non appuyer sur un texte donc voilà, je, je fais ça comme, comme je le sens. Euh, et donc, juste ma, bon, avant de, de commencer, ne hein, prenez pas le temps sur les cinq minutes, s'il vous plaît. Juste mon, mon titre de thèse, c'est donc Entre et au-delà des genres et des sexes, les représentations d'un genre non binaire dans l'art contemporain. Alors, hommes, femmes, artistes, euh, c'est ce que vous voyez ici. Ce sont des écriteaux qui sont affichés sur trois portes qui séparent des sanitaires. Et en fait, ce ne sont pas des toilettes banales, mais une installation d'un artiste français, Robert Filiou, qui l'avait réalisé en 1969. Et en fait, l'œuvre inclut le quotidien, la vie réelle, donc les toilettes, et donc a priori la distinction entre les genres féminins, masculins. Mais elle semble également redéfinir le statut des artistes, qui sont ici mis en marge, qui sont séparés justement comme si il s'agissait d'un autre genre, et ces sanitaires euh, qui leur sont euh, dédiés sont utilisables par tout le monde, quel que soit, euh, quel que soit son genre. Donc en fait, l'installation va montrer la possibilité de se définir, euh, de se construire une nouvelle identité en dehors des pôles féminins et euh, masculins. Et c'est ici que se situe euh, ma thèse, alors non pas dans les toilettes, euh, mais justement euh, dans euh, ces images qui représentent un genre qui va s'éloigner du féminin et du masculin et qui peut prendre diverses formes, donc comme des figures antiques de l'hermaphrodite, de l'androgyne, de la chimère, mais aussi des figures plus contemporaines comme le cyborg, le mutant et plein d'autres formes. Alors pour les analyser, je me suis entretenu avec des artistes, j'ai fait des recherches en archives et je me sers d'une branche en sciences sociales qui étudient spécif spécifiquement euh, les genres, donc c'est ce qu'on appelle les études de genre, et qui vont en fait considérer euh, le masculin et le féminin comme des constructions et euh, non pas des données euh, naturelles. Et parfois, euh, on ne se reconnaît pas dans ces constructions, et donc euh, il s'agit en fait c'est le cas des personnes dites non binaires, c'est-à-dire qui ne s'identifient ni comme femme ni comme homme. Et ces personnes sont euh, présentes à travers l'histoire dans plusieurs sociétés, vous en avez euh, très certainement euh, déjà entendu parler, euh, puisqu'elles sont de plus en plus visibles euh, cette dernière euh, décennie, notamment dans les films, euh, dans les médias, etc. Et donc, euh, en mettant euh, les œuvres d'art en rapport avec tout ça, euh, j'ai supposé euh, que ce, qu se... enfin, ce qui est en train de se passer dans la société au niveau du genre se retrouve euh, dans l'art. Et en particulier, euh, enfin, je m'étais rendu compte en fait que ces œuvres vont être traversées par des normes médicales, juridiques, politiques, et qu'elles s'inscrivent dans des luttes, dans euh, une histoire des luttes féministes et LGBTQIA+. Alors comme je ne peux pas traiter de toutes les œuvres, de toute l'histoire de l'art, euh, j'ai choisi de travailler ben, sur celles qui sont en rapport euh, avec justement les, les toilettes euh, du début, alors pas en termes de siphon ou de chasse d'eau, mais euh, avec cette histoire de, de faire de l'artiste un nouveau genre qui est séparé du féminin et du masculin. Donc en fait, je m'intéresse à la mise en scène de l'artiste, avec un grand A, comme euh, un personnage non-binaire. Et en clair, euh, je pose la question de comment euh, des artistes euh, vont trouver dans l'art un moyen de dépasser leur genre et de penser le monde autrement qu'un homme ou une femme. Euh, donc après 4 ans de, de recherche, et maintenant en fin de thèse, je ne sais toujours pas quoi répondre, euh, mais j'ai quand même euh, une hypothèse, c'est que justement le renversement euh, des genres se situe au cœur même de la création, avec le renversement de l'art, et principalement avec une pratique qu'ont certains et certaines artistes de faire de leur propre corps le sujet et le matériau de leurs œuvres. Donc en fait des artistes qui incarnent l'objet d'art. Et j'ai constaté justement que cette transformation de soi va constituer un moyen pour des artistes d'occuper une place qu'ils ne sont pas censés occuper. Donc par exemple des femmes, des hommes gays, des personnes trans et intersexuées qui justement vont s'opposer aux normes anatomiques, psychiatriques, sociales et qui vont répondre en fait euh, aux troubles euh, des genres qui est produit par la science avec par exemple la production euh, d'hormones de synthèse, euh, les chirurgies, la procréation artificielle, euh, etc., etc. Donc ces questionnements euh, permettent en fait de comprendre la construction de l'identité de genre dans la société et qui a un enjeu euh, social actuel, donc euh, là comme vous pouvez le voir c'est euh, en fait les toilettes euh, de Nanterre, ce n'est pas une œuvre d'art, enfin, et encore qui suis-je pour euh, juger. Et donc il s'agit en fait de comprendre comment les normes sont construites et donc de rappeler que euh, tout ce qui est construit peut se déconstruire. Je vous remercie de ne pas vous être assuré. m'intéresse dans ma thèse c'est de un peu renouveler les corpus qui sont traditionnels entre guillemets en histoire de l'art puisque l'histoire de l'art c'est une discipline qui est assez hermétique sur toutes ces questions là et aussi qui est très repliée sur elle-même donc l'histoire de l'art pas ouf et en fait là les artistes donc j'en ai choisi trois un peu comme ça qui, qui montraient plusieurs modalités et en fait à droite à gauche excusez moi sur euh, à gauche, vous avez. Euh, c'est un photographe euh, qui euh, s'appelle Smith, qui est un photographe trans et qui, euh, en fait, dans ses œuvres, va vraiment poser la question euh, des frontières, alors des frontières entre euh, les gens, frontières euh, entre l'humain et le non-humain, euh, vraiment des, des choses très, euh, très générales, enfin, très générales, faites de, de, de, de, de plusieurs couches. Euh, au milieu, vous avez, euh, alors c'est un artiste euh, qui est euh, décédé du Sida dans les années 90, qui s'appelle euh, Lev Bovry, euh, qui était, euh, alors c'était un australien, mais euh, qui a beaucoup travaillé à Londres, et en fait, lui, euh, c'est un artiste euh, dans le sens large du terme, euh, dans le sens où euh, il ne parle pas, il ne discute pas, et en fait, c'est euh, en fait, plutôt une sorte de célébrité qui avait ouvert... Euh, un club dans les années 80 qui avait fermé à cause de haute consommation euh, de drogue. Un club où euh, justement euh, les gens venaient, ça s'appelait Tabou, où les gens venaient pour euh, bah, danser, consommer, etc. Mais euh, habillés de manière très extravagante, un peu à la Club Kid, je ne sais pas si vous voyez. Et, euh, et donc c'était un lieu, un peu une sorte d'hétérotopie, pour prendre les termes de Foucault. Euh, un lieu où, en fait, euh, on pouvait vraiment se libérer des normes sociales, etc. Et donc, lui, euh, lui il est plutôt à enfin, euh, son domaine, c'est plutôt le stylisme, et euh, il a beaucoup euh, influencé beaucoup de stylistes euh, euh, actuels, et, et pas que des stylistes d'ailleurs, hein. moi ça me fait penser tout de suite à Lady Gaga, et à droite euh, donc euh, c'est une artiste française et féministe qui euh, s'appelle orlan euh, qui euh, donc qui avait commencé sa carrière dans les années 60 et euh, qui produit toujours aujourd'hui et d'ailleurs c'est une œuvre, euh, je crois que c'est son œuvre la plus récente qui est l'orlanoïde donc un androïde à, à son image et qui euh, ici qui reprend en fait l'idée du cyborg euh, donc cet être hybride qui, qui justement est à la frontière de la machine, des, des corps, etc. Mais ici il s'agit plutôt d'un corps sans organes, et donc des trois modalités comme ça qui, font, qui montrent un peu sur quoi je, je travaille. Est-ce que vous pouvez euh, vous déplacer sur la troisième diapo Et en fait, voilà, vous euh, référencez euh, vos adresses mail et notamment euh, vos réseaux sociaux. Est-ce que vous utilisez euh, ces réseaux sociaux pour valoriser votre recherche ah. Oui. Euh, mais bon, les... alors ça demande du temps. Euh... Alors, est-ce que j'ouvre un dossier <rire> euh... Alors. Généralement, quand on est doctorant, doctorante euh, en histoire de l'art et qu'on travaille sur ce genre de sujet, nous ne sommes pas financés et euh, le fait de devoir euh, euh, euh, vulgariser notre recherche, ça demande du temps, donc du temps qu'on prend sur la recherche, du temps qui donc euh, le temps c'est de l'argent, mais comme il euh, n'y a pas d'argent, le temps c'est notre vie. Euh, donc euh, c'est très compliqué, surtout lorsque vous avez des influenceurs et des influenceuses, qui vont euh, en quelque sorte piller les recherches des chercheurs et des chercheuses euh, ce ne sont pas que des influenceurs et des influenceuses, hein. les musées le font très bien aussi et donc euh, ça pose problème euh, mais oui, enfin, j'essaie de vulgariser euh, enfin de démocratiser en tout cas un peu à mes recherches euh, mais c'est très compliqué avec euh, quand on est euh, doctorant de tout cumuler de... on a un peu la tête sous l'eau on a envie d'abandonner, parfois on n'a plus envie on essaie de faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et du coup, c'est plutôt une façon de, pardon, de, de garder votre recherche pour vous, enfin de, de, de, de vous l'approprier ou vraiment de, de la présenter aux autres Ah non, vraiment de la présenter aux autres, et notamment les personnes qui sont aussi concernées, puisque euh, là, c'est vraiment quelque chose... Si, si vous faites de l'histoire de l'art, euh, dans l'enseignement que, que vous allez recevoir, vous... Vous ne verrez pas en fait ce genre de, de production euh, parce que comme je l'avais dit en, en tout début euh, l'histoire de l'art c'est très, très réac très conservateur enfin conservatrice et, euh, et donc euh, ce sont des choses qu'on ne voit pas euh, qu'on voit un peu dans les musées mais euh, les discours qui sont produits par les musées ce ne sont pas des, des discours qui sont produits par des historiens des historiennes de l'art euh, ce sont euh, faits par des conservateurs des conservatrices euh, qui passent un certain concours qui, Certaines formations pour ce concours, donc c'est pas, pas du tout des chercheurs et des chercheuses. Donc euh, parfois vous allez voir des expositions où vous sentez que la qualité n'est pas là, enfin, la qualité de la recherche, je veux dire. Donc des expositions qui ont juste des belles œuvres, euh, qui sont plus ou moins bien présentées, euh, mais qui n'a aucun contenu. Je suis très critique surtout, donc euh, si vous voulez, euh, je peux déballer tout mon sac, comme vous voulez. Ah oui, donc euh. Vous voulez après faire un livre là-dessus C'est bon. Euh, alors, les Et, thèses... Euh, une autre chose d'abord, est-ce qu'elle existe vraiment à Nanterre, cette, cette affiche euh, Oui, oui, je l'avais pris euh, en photo. C'était l'année dernière que j'avais... Ou il y a deux mais ans... est ce qu'elle est C'était euh, alors le bâtiment... Euh, comment ça s'appelle enfin, Le bâtiment administratif, là. Enfin, moi, je suis, je suis un vieux Nanterre, du coup, on appelait ça les bâtiments A, B, C, D. Vous mais continuez, moi aussi. <rire> ah, bah, bah, alors, bah, c'est celui qui est, quand vous sortez de la bibliothèque, c'est celui qui est tout droit, je ne sais plus à quel étage, mais vraiment le bâtiment juste administratif. Le, le ouais. bâtiment B, ah, le bâtiment oui. Raymond. D'accord, voilà. enfin, Ensuite, est-ce que vous voulez en faire un... Euh, alors l'idée, c'est que les thèses euh, sont publiées après. Ce n'est pas systématique. Il faut demander des financements, il faut trouver euh, des éditeurs, etc. Euh, bah, le but, c'est oui. Et évidemment, quand on fait, euh, quand les thèses sont publiées, il faut les remanier, donc ça demande beaucoup de temps, puisque c'est pour euh, un public. Enfin, euh, les thèses, c'est fait pour euh, les chercheurs, les chercheuses euh, ou les étudiants, enfin les jeunes chercheurs et chercheuses qui vont produire des mémoires, des thèses, etc. Et donc là, l'idée, quand on remanie les thèses pour des publications plus larges, c'est vraiment pour tout le monde. Oui. Donc euh, il faut être hyper... Il faut élaguer, parce que les thèses, c'est 500, 600, 700 pages pour euh, après un, un livre de 300 pages. Non, parce que ces acteurs, c'est comme un présentateur, enfin, acteur de, de, de photos, moi, j'ai étudié l'école de l'art et je oui. n'ai jamais entendu ces gens voilà. c'est ce que je disais et si vous connaissez des éditeurs ou des éditrices ça va être moi aussi d'accord, ok, j'hésiterai pas donc euh, bonjour à tous, euh, je vais permets de poser une question par rapport à l'intitulé de votre, de votre de votre thèse et donc euh, par rapport à ça entre les années 60 à, en fait, le petit ah, oui. entre les années 60 à nos jours les représentations des gens ordinaires euh, quels ont été les supports qui ont été utilisés Est-ce que vous voyez une, une évolution dans les supports euh, Et aussi, euh, est-ce que c'est euh, plus, est plus virulent Ou c'était un, un peu sous couvert de, de censure par le passé Est-ce qu'il y a une libération, une libération euh, de la parole, finalement, à travers l'offre alors, euh, des... alors, il y a plusieurs questions. Je vais déjà à répondre. La première, c'était par rapport aux supports. Euh, alors, moi, ce qui m'intéresse... Parce que la non-dinarité, enfin comme moi je l'entends, c'est un peu anachronique, euh, mais bon, voilà, sans rien, on s'en fiche. Euh, euh, ben je ne sais plus ce que vous voulez dire avec ça. Ah oui, euh, c'est un thème iconographique, c'est-à-dire que c'est un thème qui est représenté, mais qui peut être représenté sur un peu euh, tout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est euh, la photographie, la performance, donc la performance, c'est... Euh, c'est en fait les gestes, ce sont les actions qui comptent, c'est pas du tout un objet fini qu'on peut acheter, enfin, les performances s'achètent aussi, on peut s'acheter dans la société. Euh, et euh, quoi d'autre Et en fait, oui, y a, moi ce que je remarque en tout cas dans mon corpus, c'est que par exemple dans les années fin 60-70, on va être beaucoup sur la photographie, et euh, plus on va avancer, plus en fait ces artistes vont toucher à tout. Et en fait, euh, vous avez euh, des installations, des, des choses où euh, vous allez avoir de la photographie, de la vidéo, mais qui vont se mélanger sur euh, la même œuvre. Et euh, en fait, on, on va beaucoup parler d'indiscipline, euh, et non pas de à discipline donc il y a quand même des disciplines, mais euh, on en fait ce qu'on veut. Et euh, ça justement, je le rapproche à, à le, brouiller les normes, euh, les normes artistiques. Euh, avec le brouiller les normes de genre. Un genre sexuel, pas un genre artiste. Euh, euh, vous aviez trois questions, il me semble, ou deux. Euh, ok. Yannick Un peu la censure euh, et. que euh, les personnes ont répondu en partie. On a répondu en partie avec euh, la dernière question. si euh, la parole est plus de zéro, il y avait énormément de censure. Alors, pour, euh, pour la censure, tout dépend des artistes. Et tout dépend de quelle, en fait, quelle place il est exon dans le marché de l'art, dans, dans, dans la société. Par exemple, vous avez Robert Mapplethorpe, qui est donc un artiste donc, homosexuel américain, qui avait fait une exposition, alors une, exposition enfin, fait, une exposition posthume de quelques mois après sa mort, qui a été censurée par les réacs qui étaient au gouvernement à ce moment-là, et donc euh, ça avait fait bouger vraiment, euh, il enfin, y avait des groupes militants qui se sont formés, il y avait toute une production euh, visuelle qui s'était faite, non pas par euh, des artistes comme on l'entend, enfin, comme on entend l'histoire de l'art, mais par euh, des, euh, des, des, des, des gens qui, enfin des banderoles, des, des, des affiches, plein de choses comme ça. Donc euh, cette libération de, de la parole, euh, Enfin, et encore, ce qui me plaît pas trop dans ce terme de libération de la parole, c'est que euh, c'est pas que les paroles se sont libérées, c'est que les paroles euh, on les a mises à les écouter, puisque enfin, historiquement euh, il y a une prise de parole euh, tout le temps. C'est juste euh, qui est en poste, qui a le pouvoir et euh, qui euh, décide de justement de donner la visibilité à ces paroles-là. Ça ne répond pas trop à votre question et euh, est-ce que j'ai entendu toutes euh, les questions oui. Oui. Que Je me perds Je vous remercie. On va passer à la troisième personne. Si vous avez encore d'autres questions, je pense qu'on aura un peu de temps à la fin de toute façon, donc faire euh, pas passer tout le monde. Merci beaucoup pour euh, cette explication. Euh, donc nous accueillons Clémence Beaufrère, qui est euh, spécialiste en STAPS et qui va nous parler de la nationalité sportive à l'épreuve de la naturalisation des athlètes de haut niveau. Alors, bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents. Et Je commencerai ma présentation de thèse en vous posant une question. Est-ce que d'après vous, il est possible pour un athlète de représenter la France aux Jeux Olympiques sans être français et Autrement dit, est-ce que vous pensez qu'il est possible pour un sportif de haut niveau de porter le maillot bleu-blanc-rouge et de chanter la marseillaise sans avoir la nationalité française. Alors pour répondre à cette question, à ces questions, il faut qu'on distingue deux notions qui sont centrales dans ma thèse, qui vont être la nationalité administrative et la nationalité sportive. Alors la nationalité administrative, tout simplement, c'est celle qui est sur votre passeport et c'est celle qui désigne votre lien en tant qu'individu avec un État. À côté de ça, on a la nationalité sportive qui, comme son nom ne l'indique pas, n'est pas une nationalité. Mais euh, puisqu'elle ne désigne pas un lien entre un individu et un état, mais plutôt un lien entre un sportif et sa fédération de, de référence dans sa discipline. Et derrière cette nationalité sportive, on a un ensemble de critères qui vont permettre à un athlète d'être éligible à représenter telle ou telle nation lors des Jeux Olympiques dans sa discipline. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ces critères vont être différents d'une discipline à une autre, et c'est ce qui donne lieu par exemple jusqu'à la fin de l'année dernière, il était encore possible pour un rugbyman d'être sélectionné en équipe de France de rugby sans avoir la nationalité française, ce qui au contraire est impossible au football, puisque au football, il faut absolument être français pour être sélectionné en équipe de France de football. Donc finalement, on voit bien qu'il est possible pour un athlète d'avoir une nationalité sportive différente de sa nationalité administrative. Une fois qu'on a fait cette distinction, on peut un peu peut-être mieux comprendre les questionnements qui sont centraux dans ma thèse et qui peuvent se résumer en trois grands axes. Le premier, ça va être un axe très descriptif qui va essayer de décrire l'ensemble de ces mouvements migratoires et l'ensemble de ces changements de nationalité sportive depuis la France mais aussi à destination de la France. Donc quels sont les enjeux, quelles sont les étapes de ces démarches derrière les changements de nationalité d'athlètes de haut niveau. Le deuxième axe, ça va être de questionner la légitimité de ces athlètes qui, ne sont pas nés en France mais représentent la France aux Jeux Olympiques et à l'inverse des athlètes qui, ne, qui sont nés français mais qui vont représenter une autre nation lors des Jeux Olympiques. Et ensuite après avoir décrit et avoir questionné cette légitimité derrière les changements de nationalité sportive, je vais m'intéresser euh, aux positions et aux intérêts des différents acteurs qui sont également impliqués derrière ces changements de nationalité sportive. Puisque, bien évidemment, on pense aux athlètes qui sont les premiers concernés par ces changements de nationalité, mais euh, il y a également d'autres acteurs qui sont impliqués, notamment les fédérations internationales, les fédérations nationales, les comités nationaux olympiques, le comité international olympique, les médias, les sponsors, et j'en passe. Donc finalement, moi, ce qui va m'intéresser, c'est de comprendre quelles euh, positions et quels intérêts ces acteurs ont derrière les changements de nationalité sportive. Et ces questions, je me les pose dans un cadre olympique. C'est-à-dire que je retiens l'ensemble des disciplines qui sont au programme des JO d'été et des JO d'hiver. Pourquoi Parce que ça me permet tout simplement une certaine équité dans la comparaison des disciplines. Ensuite, euh, ces questions, je me les pose sur un intervalle qui s'échelonne du début des années 90 euh, aux derniers JO qui ont eu lieu l'été dernier. Alors pourquoi les années 90 Tout simplement parce que c'est à partir de cette période-là on observe une certaine augmentation des changements de nationalité sportive qui sont, et cette augmentation elle est due notamment à euh, un certain allègement des, de la réglementation et de la législation à propos de ces transferts de nationalité. Et je terminerai mon intervention en vous présentant les trois grands axes de ma démarche méthodologique. donc euh, Sur quelle méthode je vais prendre appui pour tenter, je l'espère, de répondre à ces questions. Euh, D'abord, dans un premier temps, je vais réaliser des entretiens avec des athlètes. Ensuite, je vais analyser un grand, un, un corpus, un grand nombre d'articles de, de presse qui traitent de ce sujet-là. Et enfin, je réalise également une base de données pour essayer de cartographier ce phénomène au mieux en prenant appui sur des archives de différents types et notamment des archives olympiques. Je vous remercie pour votre attention. abordé dans les, mêmes, dans les rêves les plus fous. Mais plus par rapport à ça, c'est quel est l'intérêt de la de, pour un pays d'avoir des... Bon, Est-ce qu'il y a un intérêt politique, un intérêt... Quel est l'intérêt vraiment de, de mettre autant en avant des athlètes dans les sociétés contemporaines Alors c'est une question vaste et justement c'est un peu ce que j'essaye de questionner. C'est tout le soft power qui va pouvoir aussi découler de cette mise en avant, par exemple dans les Jeux Olympiques, du nombre de médailles gagnées par pays, qui est quelque chose qui est quand même très remis en question, enfin qui n'est pas du tout mis en avant par les, les, les autorités olympiques, puisque l'esprit de l'olympisme, c'est de ne pas en mettre en place une compétition entre nations, mais plutôt une compétition entre individus, euh, mais finalement on voit bien que justement les États euh, mettent en avant en fait, cette, euh, cette compétition du nombre de médailles, de qui fera les meilleurs résultats, de qui gagnera la Coupe du Monde. Et, euh, et c'est aussi ça que j'interroge dans ma thèse, mais je n'ai pas de réponse précise à vous donner là-dessus euh, sur, euh, sur les intérêts des États à mettre ça en place. Mais bien sûr c'est du rayonnement euh, à l'échelle mondiale euh, qu'on peut avoir à travers le sport. Euh, je me demandais est-ce que euh, dans, dans, en, en, en termes méthodologiques, est-ce que tu vas utiliser les études post- décoloniales Alors moi je m'intéresse vraiment à partir de, du début des années 90 mais forcément j'ai lu et je vais encore lire des choses sur les périodes qui précèdent mon intervalle de temps donné euh, mais forcément ça joue et, et ça se voit notamment dans les, les échanges euh, enfin dans les flux migratoires, il y a quand même beaucoup de, de liens avec euh, les et les ex-colonies françaises. Donc, euh, ça, ça touche légèrement à mon sujet en amont, mais euh, c'est sûr que ça va m'intéresser pour la, la littérature. Ouais. Est-ce que tu as identifié des, des, je sais pas, des sortes de stratégies ou des expériences, puisqu'on est à l'expérience de des expériences, est, est de thème, des, expériences de, enfin, des trajectoires comme ça qui, qui ont subi aussi du racisme si euh... Alors, je ne suis pas encore sur les, les vécus des athlètes, puisque je vais commencer mes entretiens avec les athlètes. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que, euh, en termes de discipline la plus représentée sur ces mouvements migratoires, c'est l'athlétisme. Alors, ça s'explique aussi parce que bah, l'athlétisme, c'est une discipline qui comprend euh, plein de sous-disciplines. Enfin, voilà, où il y a plus de, de sports derrière une, une discipline unique que serait le football. Euh, et sinon, sur les, les pays. Euh, d'origine ou en tout cas de destination des athlètes qui connaissent ces mouvements migratoires, c'est euh, pour la plupart des pays francophones. Donc voilà, après avoir voir quel lien je, je ferai par la suite dans ma thèse, et je vous inviterai à la lire quand elle sera terminée. Mais euh, en tout cas, voilà, les, les cinq pays les plus, euh, les plus représentés dans ces mouvements migratoires, c'est des pays francophones. Est-ce qu'il y a un lien avec la langue Peut-être. Oui. Moi, ton objectif, c'est que ça soit national, euh, international, en fait, qu'il qu n'y ait plus de médailles par pays. Alors, moi, je, je questionne, j'analyse seulement, je ne donne pas de recommandations, mais euh... <rire> non, mais parce que l'objectif, c'est de avec ça, parce que de toute façon, les gens viennent dans un autre pays, etc., donc c'est international. Alors, moi, j'essaye juste de comprendre. Donc, bien sûr, c'est international, c'est des flux migratoires, mais euh, ce que j'essaye de comprendre, c'est qu'est-ce qui se cache derrière ça, et euh, là, je l'ai pas forcément présenté parce que j'ai uniquement cinq minutes. Mais euh, j'essaye de remettre en question hein, et, euh, et de questionner le lien qu'il y aurait avec une soi-disant identité nationale et euh, de mission nationale qu'aurait un, un représentant sportif euh, lors des Jeux Olympiques ou lors d'une Coupe du Monde. Et donc, c'est de questionner voilà, ce, ce, cet attachement à, à la mission de représentation nationale qu'on donnerait ou que le sportif se donnerait à lui-même euh, lors d'une compétition internationale. Donc, euh, ouais, c'est aussi. L'objectif, c'est justement de questionner ça à ah, l'échelle de la objectif. France. Okay. <rire> Bonjour, Bonjour. Euh, bon, je voulais savoir si euh, à un moment donné dans vos axes de recherche, vous alliez étudier euh, la relation entre euh, le résultat et ce phénomène, donc euh, un peu entre euh, justement les médailles, les victoires qui seront liées à, à, à un changement de sélection nationale d'un athlète ou d'un sportif en général, puisqu'on peut-être peut remarquer que c'est souvent euh, dans un but de performance. Où alors c'est lié, euh, justement je vais l'étudier dans ma base de données, de faire le lien entre les, les, les parcours migratoires et le résultat de ces athlètes qui migrent euh, vers la France ou à destination, enfin, depuis la France. Euh, mais par contre ce qu'on peut, qu peut aussi questionner c'est justement quand il y a une contre-performance, c'est-à-dire est-ce qu'on va remettre en question la légitimité d'un athlète lorsqu'il ne fait pas la performance qu'on attendrait qu'il fasse euh, euh, Alors que peut-être que quand l'athlète réalise une bonne performance, il est... Euh, français et cette fois-ci on ne questionne ouais, pas la parcours. Euh, voilà. Donc c'est aussi ça. Et après il y a aussi un travail sur les médias, de savoir quelles considérations euh, les médias participent à véhiculer euh, dans le grand public. Voilà. Merci. Bonjour. <rire> Vous parliez tout à l'heure de. Les différences par exemple entre euh, le football et le rugby, est-ce que ça voudrait dire que donc que les différentes déléga... enfin, euh, fédérations délégataires en France ont une latitude à ce oui. sujet ou est-ce qu'elles doivent appliquer euh, à une date précise une... C'est une... un règlement une... qui est fixé par les fédérations internationales. Pour chaque discipline, c'est la fédération internationale et donc après les fédérations nationales qui appliquent les règlements. Et donc moi j'ai fait une étude des 40 règlements des fédérations de disciplines olympiques. Et ce qu'on qu voit par exemple, c'est que sur ces 40 règlements, il y en a 12. Donc il y a 12 fédérations qui ne demandent pas d'avoir la nationalité administrative pour pouvoir donner la nationalité sportive. Et donc euh, les récentes, les 28 récentes, euh, sont euh, des. Enfin, euh, la nationalité sportive est conditionnée par le fait d'avoir déjà la nationalité administrative. Mais euh, des fois, cette nationalité sportive, elle va être conditionnée plutôt par une période de résidence sur le territoire. Euh, et c'est le cas au rugby, enfin, c'était le cas au rugby jusqu'en novembre dernier. Euh, et du coup, ça va être plutôt des, des, des, des, des liens avec, par exemple, l'origine des parents ou des grands-parents, mais sans nécessairement de, de demander la nationalité administrative. C'est ça qui est aussi intéressant, c'est de voir euh, quelles sont euh, les latitudes entre les différentes fédérations, les différentes disciplines. Est-ce qu'il y a un enjeu différent aussi en fonction des disciplines de ce rayonnement national des athlètes euh, qui est, qui est euh, présent derrière les textes, en fait, dans les, les réglementations Donc Ça, c'est ce que j'ai commencé euh, à faire. Euh, Merci. Donc, euh, si je comprends bien, les, les fédérations internationales ont plus d'influence à ce sujet que les États ou que les ministères, par exemple, des sports Oui, oui, oui c'est elles qui donnent le cadre, finalement. Et après, c'est euh, aux athlètes de, de trouver une exception dans le, le, le processus de naturalisation si on demande absolument la nationalité administrative. Ouais. Mm. Merci. Rien. Oui. Bonjour. Bonjour. Euh... il y a eu des règles dans les années 90 pour alors ça a commencé avec semaine. un footballeur et après ça a suivi sur les réglementations au niveau européen et ensuite international et en fait c'est dû à l'application enfin, qu'on considère les sportifs comme des travailleurs et dans l'Union Européenne il y a cette règle qui vaut pour la libre circulation des travailleurs en Union Européenne et comme ce footballeur a été reconnu comme un travailleur, on a dû libérer ce footballeur qui puisse changer de nationalité. Et donc ensuite, il y a eu des procès qui sont faits d'abord à l'échelle européenne, puis ensuite à l'échelle internationale, et qui a découlé sur des règles enfin, de la législation, donc des règles juridiques, mais aussi sur des règles avec les fédérations internationales, le comité international olympique, qui s'est aussi approprié ces changements-là pour pouvoir bah, découler euh, des, des nouvelles règles dans, dans ce domaine. Voilà. Merci. Euh, donc, du coup, je vous propose, il nous reste un, un petit peu de temps, je crois, euh, si vous avez des questions à poser plus à l'ensemble des doctorants sur euh, voilà, comment est-ce qu'ils ont choisi leur sujet de thèse ou comment est-ce que, voilà, qu'est-ce que c'est que je ne sais pas si vous en avez ou sinon on va lancer sur vos questions plus général comme ça mais je suis consciente de la chance que j'ai euh, d'avoir ce financement-là. Voilà. Et toi okay. moi, au niveau, j'ai eu quelques difficultés à obtenir euh, le financement. D'abord, euh, j'ai eu un candidat pour euh, le contrat doctoral, pour le débat doctoral de l'économie. Donc, on voulait quatre euh, candidats, donc, pour tout du mieux, moi, le doctorat. et donc, je n'ai pas pu être retenu. Et c'est suite à cela, moi. J'ai fait une demande de gauche internationale voilà, auprès de mon gouvernement de et c'est pas tous les chances que j'ai pu avoir Moi j'avais déjà reçu la question hein, en histoire de l'art, euh, c'est une discipline bof, du coup euh, si vous ne travaillez pas sur Utah, ou sur, sur Picasso, ou sur ce genre de choses, vous n'avez pas d'argent. <coughs> Euh, alors, on s'en sort euh, pas. <rire> non, c'est... alors moi par exemple, enfin c'est ma trajectoire personnelle, mais on est beaucoup à faire ça. Euh, ma première année de thèse, euh, j'étais euh, AED au collège, à côté, donc rien à voir. Euh, deuxième et euh, troisième année, euh, j'ai réussi à donner des, des vacations, donc des charges de cours en université. Les vacations, c'est aussi un petit piège parce que vous n'avez le droit ni au chômage, ni, au, euh, ni à la retraite. Enfin, vous ne cotisez absolument pas pour, enfin, vous cotisez pour rien du tout. Et euh, vous avez... Euh, enfin, c'est payé euh, sous le SMIC. Donc, euh, ça prend énormément de temps pour préparer des cours. Et euh, donc, euh, je ne pouvais même pas cumuler à côté, euh, avoir un autre travail à côté. Sinon, la thèse, ça allait prendre 15 ans. Et euh, là, euh, cette année, j'ai réussi à avoir un poste d'ATER. Donc ATER, c'est attaché temporaire d'enseignement et de recherche. Euh, donc euh, en clair, c'est là c'est je fais les mêmes charges de cours euh, qu'un maître de conf. Euh, et c'est donc l'enseignement supérieur et la recherche, c'est un milieu hyper précaire, il hein, n'y a pas de poste. Euh, on nous donne des, des, des CDD euh, qui ne vont pas plus loin que deux ans, enfin, en tout cas, à terme, on ne peut cumuler que deux ans, et encore, euh, c'est faut être pris pour avoir un contrat d'affaires, euh, c'est ultra euh, c'est. Et euh, donc, euh, donc là, et, bon, ce qui est pas bah, dommage, euh, enfin, je ne sais pas trop comment exprimer ça, euh, mais j'ai eu ce contrat-là quand je suis vraiment à la fin de ma thèse. Donc, euh, je n'ai pas été financé du tout pour les recherches que j'ai fournies. Et pourtant, on produit du contenu, on produit des choses, on est les petites mains en fait de, de la recherche, de la connaissance, on produit de la connaissance de manière gratuite. c'est super. Voilà, pour ajouter un petit mot à mon niveau, bon, quand je parle financement du gouvernement, vous bon, ne pas une somme astronomique. Parce que je vous rappelle déjà qu'un euro, ça fait 655 957 francs. Là, en faisant des transferts ici, on ne tient pas compte des réalités d'ici. Là, on suppose, alors là, là-bas, c'est 300 000, donc c'est beaucoup. Mais quand on part ici, ce n'est absolument pas rien. Là, on essaie de faire ce que l'on a. Le travail de recherche aussi, ça demande des sacrifices. Il ouais, faut s'organiser, il faut avoir le courage. Détermination. Donc, comme l'autre aussi je disais, accompagne les, les salons, je donne également des bourses. Donc, moi, sans en termes de vacances. En ce qui concerne le, le contrat d'attaque dont il parle, il faut être sûr de soutenir. Dès que dans un délai d'un an de soutenance, vous pouvez donc postuler voilà, ce, ce contrat. Donc, moi, j'attends l'année prochaine. Vous essayer. Moi, je vais rebondir justement sur euh, les deux termes que vous venez dire. Sur le courage et la détermination, est-ce que euh, vous pensez qu'il faut avoir des qualités euh, en particulier pour se lancer dans une thèse et Ça vaut pour tout le monde. Hein? <rire> le courage. Oui, des qualités en particulier. Bon, pour moi, tout va dépendre dépend, dépend, dépend de plus qu'un chacun de son domaine de recherche. Bien avant, il faut avoir de la passion pour ce qu'on fait. Une fois que cette passion est là, les autres, ça va venir naturellement, surtout la motivation. Ouais. Je peux dire que ce sont des qualités très, très, très essentielles pour ce travail de thèse. Okay. Moi, je serais moins. Euh thématique des rêves et de la passion, mais donc quelque chose un peu plus pragmatique, et je parlerai de la régularité, je pense que pour moi c'est quand même quelque chose d'important d'avoir euh, un travail qui avance petit à petit, et je pense que ça, ça dépend aussi de la personnalité et du rapport au travail de chacun, mais pour moi en ce qui me concerne, c'est ça qui me permet d'avancer et de voir mes avancées, c'est d'avoir un travail régulier euh, au fil des, des mois, des semaines, des jours, voire même des heures, euh, voilà. je parlerai de cette régularité. Euh, je vais être un peu plus dark euh, alors en plus de enfin je vais pas parler en termes de compétences pour faire de la recherche euh, mais euh, en plus de euh, de la patience puisque c'est très très long et c'est pour ça qu'il faut être régulier, euh, il faut avoir euh, une bonne santé mentale il euh, y a beaucoup de dépression hein, chez les doctorants et les doctorantes il euh, y a beaucoup d'abandon euh, et enfin euh, je connais euh, plusieurs euh, jeunes chercheureuses qui, euh, qui euh, ont fait plusieurs séjours en hôpital psychiatrique. Donc il faut s'accrocher, il faut avoir une euh, bonne santé mentale je pense pour euh, se lancer là-dedans. pour le sujet de l'histoire de l'art du coup mais ça touche un peu tout maintenant euh, au niveau de l'écriture inclusive, inclusive est-ce qu'elle va être utilisée et est-ce que justement c'est par un frein peut-être euh, selon les sponsors selon euh, si on veut publier ou pas euh, des recherches Euh, alors l'écriture inclusive, euh, c'est en France, euh, au niveau universitaire, euh, ça dépend en fait de qui tu as dans ta direction, qui sera les membres de ton jury, et, euh, et aussi après, euh, je pense que les laboratoires et les écoles doctorales ont quelque chose à dire là-dessus, mais il ne faut pas trop les écouter. Euh, moi, ce que je fais, c'est je l'utilise. Euh, après, il y a différentes formes d'écriture inclusive. Euh, moi, j'utilise surtout les points médiants. Euh, un peu plus, peut-être un peu plus compliqué à lire et encore, ça je suis pas vraiment très sûr euh, en tout cas ce que je peux dire c'est que la France euh, on est très en retard sur ces questions et par exemple moi je fais une co-direction internationale avec euh, le Québec euh, ma co-directrice est, euh, pour situer, elle est directrice d'un centre qui s'appelle euh, Institut de recherche en études féministes donc euh, elle est c'était même pas une question qu'on s'était posée et euh, mon co-directeur donc de Nanterre euh, est euh, archi contre donc je vais pas demander son avis et il m'a dit bon il est très euh, dans l'ouverture euh, donc euh, il m'a dit que euh, si je justifiais euh, ça lui allait et donc c'est ce que j'ai fait. Il faut peut-être justifier je pense aussi euh, parenthèse le premier travail du chercheur et du de la chercheuse c'est de, de comment euh, être honnête avec son positionnement, comment on se positionne, puisque euh, bon après euh, entre militantisme et recherche, euh, la frontière est très mince. Hein, je ne sépare pas vraiment les deux, puisque quand on est chercheur et chercheuse, la première chose qu'on nous demande de faire c'est de nous engager sur euh, une voie euh, historiographique sur le sujet. Donc déjà l'engagement euh, il est là. Et de toute façon, la recherche, ça, ça aide à produire la société, donc enfin, on n'est pas coupé du monde et il euh, faut faire bouger un peu les choses. Voilà. Je ne sais pas si vous l'utilisez. Moi, rapidement, je ne suis pas encore à l'étape de la rédaction, donc je ne me suis pas encore posé la question. Mais le seul élément que je peux apporter, c'est que j'ai publié un article, donc c'est la seule étape de rédaction que j'ai pu faire, et euh, la revue, qui est une revue de, de droit, euh, dit qu'on euh, peut l'utiliser si on veut, mais que ce pas obligatoire et euh, voilà. enfin, c'est libre à chacun en tout cas là, dans, dans la revue pour un exemple. Voilà. Non, ça va. Euh, je voulais savoir quel est le rôle concret d'un directeur de thèse. Oui. Alors moi j'ai deux directeurs de thèse, c'est une co-direction, et euh, moi j'ai de la chance, tout se passe bien, et en fait c'est euh, des guides, on va dire, euh, auxquels tu peux faire appel quand tu as, as besoin, tu questionnes, que ça soit sur des choses très concrètes euh, ou euh, sur des, des réflexions un peu plus euh, théoriques, on va dire, euh, mais moi je résumerais ça comme euh, des guides euh, auxquels je peux faire appel quand tu as, as besoin et, et qui t'aident, moi c'est comme ça que je le c'est surtout au niveau méthodologique euh, Vraiment, euh, aussi dans, le, enfin, dans la littérature, ils vont te donner aussi des références, euh, ils vont te donner des conseils sur comment ça se passe pour faire un déplacement, qui tu contactes, comment euh, tu fais les démarches pour avoir un ordre de mission, euh, euh, etc. Et après, il y a aussi du côté, euh, la procédure, comment tu avances euh, à travers les années. En deuxième année, tu as un comité de suivi de thèse, donc c'est eux qui vont te dire, euh, il y a telle étape, on ne peut pas contacter... Enfin, Vraiment, c'est des, des accompagnements, on Pour moi. Bon, je n'ai pas plus que ça à dire au-delà de ce qu'elle vient d'annoncer. Mais bien avant, déjà, son rôle, bon, par exemple, si vous envisagez un contrat doctoral, son rôle de commencer déjà là, il faut avoir nécessairement un direct ou une directrice de avec qui vont j'avais déjà statué sur un sujet de richesse. Donc, c'est déjà une condition nécessaire. Donc, pour revenir, donc, euh, ajouter, peut-être le dire avec le même mot, ce qu'elle vient de dire, son rôle, c'est de nous accompagner. Plus généralement, généralement, les directeurs de thèse sont spécialistes dans euh, des sujets qui nous étudions. Ils sont un peu dans le domaine. Par exemple, bon, s'il y a des insuffisances dans le domaine, bon, ils peuvent faire appel à quelqu'un d'autre. Je bon, l'en appelle donc En gros, il est spécialiste dans le domaine de la mécanique de la sujet. Donc, il est là pour te donner des directives, pour t'accompagner, bon, tu par exemple, bon, tu fais ça, et, tu t'en vas faire le travail, et après, vous venez, bon, vous leur rendez-vous, vous bon, suivez D'un niveau pragmatique aussi, il y a un comité de suivi. Le comité de suivi, ça va être euh, euh, des personnes qui n'ont rien à voir avec la euh, avec co-direction. Ce sont des, des chercheurs et chercheuses qui vont en fait, euh, euh, c'est avec qui tu peux un en peu fait te lâcher. Et euh, si jamais tu as des problèmes avec ta direction, c'est un peu qu'il faut euh, le dire. Et après, ils essayent de des choses. Parfois, ça peut aller jusqu'à changer de directeur de thèse. Je euh, et, aussi, et aussi, si, euh, enfin, quest pas, si en thèse, si une thèse s'intéresse, euh, en tout cas, le conseil que je donnerais aussi, c'est de bien le choisir ou bien la choisir, euh, d'une part, pour savoir aussi comment, euh, comment il ou elle fonctionne, mais aussi, il euh, ne faut pas négliger le fait de prendre des gens qui ont un nom, quand même, parce qu'après, ça peut... Euh, peuvent te faire rencontrer les autres personnes, ils, ont, ils ou elles ont une certaine place et ça peut aider après, pour même d'un point de vue professionnel après, parce que finalement on ne peut pas non plus se libérer et se dire qu'on va travailler dans l'enseignement et la recherche après, puisqu'il n'y a pas de poste, quand même. Merci. Voilà, juste euh, un autre mot pour euh, voilà, ajouter davantage, par exemple, aussi dans le cadre de recherche de financement pour mon étude au terrain. Donc actuellement, je n'ai pas beaucoup d'idées. Donc mon directeur de thèse est là actuellement pour voir est-ce qu'il y a des pistes, voilà. en encore pour m'aider dans la recherche de financement pour mon étude au terrain. De thèse. Euh, au nom de la BU, un grand merci à Gibril, à Clémence et à Quentin pour votre participation. Merci de vous être prêté au jeu. Peut-être un peu délicat. Euh, <rire> on essaiera d'avoir votre expérience, votre retour. Merci au public d'avoir euh, bah, participé à cet événement, d'avoir joué le jeu vous aussi en posant des questions. Euh, des petites précisions. Euh, donc à la BU, on valorise la recherche, donc la recherche sur le campus de Nanterre. Vous avez euh, sur notre table de valorisation au centre de, euh, de la salle euh, une table du coup, où sont présentés les carnets de thèse. Les carnets de thèse s'attachent à présenter euh, des profils de doctorants et euh, de leurs sujets de recherche. Nous avons notamment celui de Quentin, donc je vous invite euh, voilà, à aller le consulter. Euh, nous valorisons également la recherche via le blog du Pixel, où chaque mois nous présentons une thèse et avec une sélection de ressources. dont Télouise participe activement. Et puis, en termes d'action culturelle, donc la prochaine saison, c'est dès la semaine prochaine, dès jeudi prochain. Ça va s'articuler autour de l'intelligence artificielle. Donc on vous invite à consulter le programme via nos réseaux sociaux ou via le site internet de la BU, Et on espère vous y voir. Merci encore. Merci, merci, merci.